Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Dans cette série, nous sommes en train de parler des pensées. Et dans cet épisode, nous allons vous montrer l'importance de contrôler ces euh, pensées pour contrôler ces émotions. Et nous allons pas seulement vous montrer l'importance, nous allons vous montrer comment le faire. Amen. Et j'ai avec moi le pasteur Isaac, le pasteur Darius et le pasteur Gentil. Bonjour, bonsoir, bonjour, pasteur. Bonjour, Que bonjour. le Seigneur vous bénisse, on est en train de parler d'un merveilleux thème. Amen, amen. Hein? amen. On parle de... des pensées le pasteur Isaac parle des vibrations. <rire> Ah oui, vraiment, merci, apôtre, mm. encore une fois, pour l'opportunité d'être dans cette émission prestigieuse. Amen. Prestigieuse, pas du pendule à l'heure. Donc, euh, oui, vraiment, nous abordons un thème extrêmement important. C'est un thème vraiment, vital. Vraiment. Mm. Je pense que Dieu nous a donné l'âme, Dieu mm. nous a donné des pensées, comme on l'a dit la dernière fois, pour créer notre vie, mm. pour euh, recevoir les pensées qui sont dans la yes. parole de Dieu. Amen, mm. Amen. Donc, euh, c'est vraiment un thème extrêmement important. Non, c'est une très bonne chose. L'âme, ouais. c'est vraiment quelque chose amen, de bien. Amen, amen, amen, amen, amen. Amen. On ne peut pas vivre une vie où on est victime des mauvaises pensées mm -hmm, tout le mm, temps, mm, où on est victime des émotions toxiques mm, tout simplement mm, mm, parce qu'on ne veut pas faire des efforts de pouvoir gérer correctement mm, ça. C'est vrai que, merci mm. encore une fois, pour, pour l'opportunité. C'est vrai mm. que c'est vraiment un thème très important parce que notre âme, si on sait contrôler nos pensées, mm. on va vivre une belle vie. Mm. Si on ne sait pas, on va, on va ah, être victime vrai. de notre vie, en fait. Donc, en fait, quelque part, c'est que nous devons choisir de vivre une belle vie en fait mmh. autrement dit avoir vivre le bonheur vivre une belle vie c'est un choix en fait c'est ça c'est le, le fruit de notre travail pour contrôler nos émotions en fait, et euh, avoir les bonnes pensées pour mmh. faciliter le contrôle de nos émotions c'est vrai c'est mmh. vrai pasteur gentil euh, merci apôtre effectivement pour l'opportunité mmh. je pense qu'on mmh. est sur un thème très très important parce que tu as l'habitude de dire que l'âme est l'expression de l'onction en fait mmh. ça veut dire mmh. que comme on peut recevoir euh, l'anxion mm. l'âme que nous avons, ça veut dire la, la qualité de nos pensées va déterminer mm. la manifestation même de notre anxion, mm. donc ça veut mm. dire même notre ministère dépend de nos pensées non, parce vrai. que lorsqu'on lit la Bible, on va voir euh, je pense c'est Élie ou non c'est Élisée, lorsque ses enfants vont courir après lui, ils vont mm. dire monte, chauve, monte mm. il va déclarer une parole sur eux, pourquoi et, et parce que l'anxion qu'il avait mm. était liée aussi à son âme, donc ça, ça veut mm. dire qu'on est vraiment sur un thème très très important ouais, euh, et d'ailleurs pour justement rebondir là-dessus, c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est quand même l'un des prophètes qui n'a pas eu vraiment un brillant successeur. Hein? Mmh. Mmh. Ça, ouais, oui. Parce que justement, euh, euh, voilà, s'il a s'il peut maudire aussi promptement des enfants, mmh. on peut comprendre pourquoi <rire> c'était compliqué pour Géasi et les autres. Quand on étudie vraiment l'histoire d'Élisée, <rire> c'était vraiment quelqu'un qui était ouin, hein. mmh. c'est quelqu'un qui avait vraiment la double part de mmh. l'onction d'Élie. Mais je pense qu'il y a un travail au niveau de ses émotions mmh. en fait, qu'il y avait à faire. Mmh. C'est mmh. important que les gens comprennent que ce n'est pas parce que quelqu'un est ouin hein, mmh. qu'il n'a pas un travail à faire au niveau mmh. de ses émotions. Mmh. Justement, il doit faire un travail au niveau de ses émotions... Pour correctement exprimer son onction. Parce mmh. que l'onction est un outil que Dieu nous donne mmh. pour pouvoir opérer ici sur la terre. Mmh. Et si mmh. nos émotions ne sont pas contrôlées, on peut mal utiliser cette onction. Et ça va marcher. Vrai, et, et, ça. Ça, et, ça, et ça va marcher mmh. en fait. Mmh. Parce que quand il va maudire Géasi, Mmh. Euh, la lèpre va vraiment... Tout tout suite. Voilà, <rire> tout vrai. suite. Mais qu'est-ce qui se passe après Le premier serviteur n'est plus là. Mmh. Géazine n'est plus là. Et on se rend compte... Et, et regardez, je ne sais pas si vous avez remarqué même comment il est mort. Mmh. C'est l'un des rares prophètes où on dit qu'il est mort de la maladie dont il, il a vrai. souffert en fait. Vrai. Et beaucoup de spécialistes pensent que c'était un cancer. Mmh. Euh, wow. Parce que oui, beaucoup pensent que c'était un cancer. Parce mmh. que le monsieur, au niveau de ses wow. émotions et de son âme... Mmh. Euh, voilà, il n'a il pas, pas vraiment fait le travail qui se devait. C'était le cas aussi, excuse-moi pasteur Isaac, pour mmh. les fils du tonnerre. C'est pour ça que Jésus mmh. va les réprimander mmh. lorsqu'ils vont dire, est-ce que tu veux qu'on qu appelle le feu, que mmh. le feu descende mmh. tout mmh. de mmh. suite mmh. Pourquoi Jésus les réprimande mmh. Parce que Jésus ne s'attaque pas forcément à ce qu'il dit. Jésus s'attaque au ça. système de pensée qu'il avait. Parce qu'il savait que même si on réprimande quelqu'un sur ce qu'il vient de dire, mmh. si on n'attaque pas son système de pensée, ça va être dangereux pour mmh. lui. Donc c'est très très important de comprendre que mon système de pensée mmh. va déterminer vraiment la manifestation de, de, de l'anxiété que je vais avoir et c'est pour ça que tu as souvent l'habitude de nous enseigner sur l'amour mmh. et, et même Paul va dire quelque chose qui est vraiment pertinent, il va dire si, même combien je vais prier les langues des anges et tout, je vais parler les langues des anges, si je prie pour des malades, des malades sont guéris. Mmh. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Mmh. Donc, Paul va nous démontrer que l'onction est capable de se manifester, même sans amour. Mmh. Mais pourtant, ce qui va déterminer mmh. la pérennité de notre anxion, la mmh. pérennité de nos œuvres, c'est mmh. l'amour qui va être lié Amen. à la Amen. manifestation Amen. de l'anxion. Donc, ça veut Amen. dire que la qualité de mes pensées va même déterminer l'éternité de mon œuvre ici sur la terre. Mmh. Mmh. Et vraiment, aller dans le même sens, je, je dirais prie même pas pas que... que la pensée constitue en grande partie vraiment notre caractère en mm -hmm. fait. Le caractère ça. va vraiment être le vase qui va contenir finalement l'ancien Peut-être le vase qui va véhiculer, va nous permettre de gérer correctement mm. l'ancien. Mm. On, on vient de prendre l'exemple d'Élisée. Mm. c'est le même cas, même avec Élie, on voit qu'Élisée même Élie même, mm. même mm. aussi on va voir que on peut avoir vraiment une véritable. onction véritable, d'ailleurs l'ancien est véritable. Mm. L'ancien mm. vient de Dieu, c'est quelque chose de divin, l'onction est mm -hmm. toujours véritable, mais notre système de pensée, la manière mm -hmm. dont on va, on va contrôler les pensées qu'on va ériger dans notre âme vont déterminer mm -hmm. la manière dont même l'onction va fonctionner. Mm -hmm. C'est-à-dire que mm -hmm. l'onction peut fonctionner avec une plus grande amplitude en mm -hmm. fonction mm -hmm. des pensées que nous avons. Donc on le voit comment Eli va même écourter, comme le pasteur Gentil le disait il va écourter un peu mm. on va dire quelque part sa so destiné. destinée parce mm. qu'il va pen, il va parler les mauvaises pensées il va dire je suis ça. pas meilleur que mes pères mais, mm. Mm. mais il avait une onction véritable qui venait. il n'y a pas plusieurs onctions l'onction vient ça. de dieu mm. donc ils avaient vraiment des onctions véritables mm. donc on voit que l'onction on peut le diriger mais mm. c'est quand même curieux de le dire on peut diriger l'onction dans des bonnes œuvres ou dans, bon les, bon dans bon des mauvaises œuvres c'est pour ça qu'il parle vraiment de l'amour mmh. donc mmh. quand on, il faut Dieu veut qu'on soit rempli mmh. des pensées d'amour parce mmh. qu'il sait qu'il nous a quand même donné quelque chose de, de fort, de très, de, fort. Même de très fort donc, donc si on dit l'onction mmh. on voit Élisée, mais on peut mmh. dire qu'il mmh. est en colère on dit l'onction, on dit de suite mmh. il se met en colère, il a les pensées de peur ça. tout d'un coup il va libérer une parole mmh. mais il oublie qu'il est quelqu'un de ouah que ses paroles ne sont pas ordinaires c'est comme ça qu'il va appeler l'onction fait des miracles il, a, il, il prononce quelque chose, tout d'un coup, les ours, les animaux sont venus bouffer euh, les enfants. Mmh. Donc, mmh. les pensées sont non, non, importantes. Mais, non, mais, non, mais, pasteur, ce qu'on est en train mmh. de dire, c'est vraiment important. Estrêmement... Je ne suis pas sûr mmh. que euh, beaucoup de chrétiens arrivent à comprendre ça, en fait. Ils mmh. ne comprennent pas que l'onction, c'est la puissance de Dieu. Euh, en fait, c'est une puissance que Dieu met à notre mmh. disposition Allez. pour opérer dans notre bon, destinée, vrai. en fait. Mmh. Et mmh. cette onction va opérer... Selon le caractère que le nous avons, en fait. Yes. Il ne faut pas penser que. Euh, euh, parce que, en fait, euh, c'est l'onction. Donc, quand on va exprimer. Regardez, il y a mm -hmm. quelque chose que je dis souvent. J'ai médité sur Ananas, Ananias et Saphira. Mm -hmm. Et un jour, le Saint-Esprit m'a dit quelque chose qui m'a vraiment choqué. Qui m'a vraiment choqué. Et le Saint-Esprit m'a dit que, en fait, l'apôtre Pierre mm -hmm. était. En fait, c'est. Les apôtres ont vécu l'ancienne alliance. Ils l'ont vécu. Mmh. Les apôtres ont vécu l'ancienne alliance. Mmh. Parce qu'ils ont vécu avant la résurrection de vrai. Jésus. Amen. Et vrai. ils sont nés dans l'ancienne alliance. Oui, Le Saint-Esprit m'a dit que la mmh. mentalité de l'ancienne alliance ça, était bien ancrée en eux en fait. Nous sommes pasteurs, nous savons très bien que le renouvellement de l'intelligence ne se fait pas en trois mois. Non, non, non. Donc vous n'allez pas me faire croire que l'intelligence de l'apôtre Pierre là-dessus mmh. s'est renouvelée mmh. très rapidement. Mmh. Il y a même des révélations que Paul a dû leur apporter mmh. par rapport à la dispensation dans laquelle ils étaient. Mmh. Et un jour, le Saint-Esprit m'a dit que l'apôtre Pierre au moment où euh, Ananias et Sapphira ont été frappés, mmh. il a exercé le ministère avec la mentalité de l'ancienne alliance. Vrai. Parce que en fait, ce que Ananias et Sapphira ont fait, pasteur, dans nos églises, il y a des gens qui font pire. Mm -hmm. C'est vrai. Je suis désolé, il y a mm -hmm. des gens qui font pire en fait. Vrai, fait. Pourquoi ils ne tombent pas raide mort parce que nous ne prononçons pas des paroles contre mmh, eux, en fait. L'apôtre Pierre a quand même dit quelque chose, en fait. Il s'est énervé. Mmh. Il a dit, mais comment tu as pu mentir au Saint-Esprit mmh. Comment tu t'es entendu pour cela Et le fait qu'il se mette en colère, mmh. ça a irrité, en fait, les anges qui étaient autour de lui. Mmh. Et ça, les anges ont frappé Ananias et mmh. Saphira. l'onction qui était sur lui a, a frappé Ananias. Mmh. Ananias et... Le truc, c'est que c'est ce que l'apôtre Paul va appeler, en fait, livré euh, au, au diable pour de la de destruction de, de, de sa chair, chair et le salut de, de son âme, hum. en fait. Et, et regardez quand Sapphira arrive. La même chose. Hum. Il a vu que ce qu'il a dit a fait tomber le mari. – Il, il aurait enterré Il aurait pu se dire, oh my attention. God, mais ce truc-là, oui, mais, mais il faut faire attention avec hum. ça. Hum. Est-ce que vous comprenez Il a seulement dit… Ceux qui ont enterré ton mari, ils sont là. Ça voulait tout dire. Ouais, ça veut dire qu'il avait fait exprès. Ouais, hein. Ça veut dire qu'il avait fait exprès. Ouais. Il avait fait exprès. Et certaines personnes vont, vont dire bon, c'est pas totalement faux, qu'en fait cette situation arrive pour pouvoir installer une atmosphère de crainte de Dieu mmh, mmh. et de et de sainteté dans l'Église. En fait, mmh. je, je suis d'accord. Mais là, on voit quand même moyens. que le serviteur de Dieu est, est énervé vrai, est parce vrai. que vraiment, on est en train de le prendre pour un con, quoi. Mm -hmm. mm -hmm. C'est vrai. Et... Vrai, <rire> peu... vrai, hein. vrai. Et beaucoup de gens se leurrent là-dessus par rapport même à la puissance de Dieu. Tu as déjà enseigné là-dessus. Mm -hmm. Parce que Dieu a une âme. Nous mm -hmm. avons une âme, mais l'onction n'a pas d'âme. L'onction n'a pas d'âme. L'onction n'a pas C'est une puissance? Oui, ça. Elle va s'adapter à celui qui l'utilise. C'est comme un enfant à qui tu donnes un grand couteau bien, qui coupe bien. L'enfant peut se faire mal, il peut faire du mal aux autres donc si la personne qui détient l'onction est immature ou a des blessures, ou a des choses l'onction va quand même fonctionner Dieu va demander par exemple à Moïse de parler au rocher la deuxième fois, il va frapper l'eau va sortir, le miracle va se faire parce que cela nous montre en fait qu'à partir du moment où l'homme de Dieu a décidé de faire quelque chose avec la puissance que Dieu lui a donnée, ça va fonctionner mais est-ce que c'est la volonté de Dieu ça c'est point d'interrogation, pas forcément et c'est là où en fait, où nous devant vraiment travailler notre caractère travailler sur nos pensées comme tu disais parce que nos pensées en fait reflètent notre caractère reflète nos pensées en fait donc c'est important de faire attention à ce qui rentre en nous à ce que nous écoutons de nous auto-analyser pour être sûr en fait que ce que nous faisons Dieu valide parce que c'est pas parce que le miracle s'est fait que Dieu a validé en fait il y a un aspect que je vais ajouter pour peut-être équilibrer il y a cet aspect là on ne pas avoir des mauvaises pensées un mauvais caractère l'oncion va quand même il mmh, mmh. y a cet aspect-là. Mmh. Mais il y a quand même l'autre aspect où mmh. les mauvaises pensées vont étioler, bouffer l'onction mmh. et diminuer mmh. la, la puissance et de l'onction. Voilà, mmh. empêcher l'onction, même mmh. Mmh. même mmh. l'onction. Mmh. On le voit avec des comme le, le c'est ça, ça. ça. Quand l'autre l'envoie, mmh. c'est le qui va l'envoyer mmh. pour le miracle. Il a le bâton. Il a le bâton. Mais ne va pas avoir le résultat. C'est ça. Parce qu'il avait les mauvaises pensées. Donc, il y a quand même cet aspect-là. Les gens pensent toujours parce que. L'onction est là, mmh. ça va toujours fonctionner Parfois mmh. on peut inhiber L'action de l'onction mmh. Parce mmh. qu'on n'a pas un bon caractère Excellent. Parce qu'on n'a pas de bonnes pensées mmh. Et mmh. c'est d'ailleurs, il parlait de l'amour pasteur gentil Et c'est là on voit dans Ephésiens 4 Dieu va insister en disant la vérité avec amour Il mmh. y aura la croissance, il y aura mmh. l'impact mmh. Donc Dieu nous montre quand même ici que on Pas avoir l'onction, mmh. on peut avoir même une parole ou un qu'on mmh. a reçu de mmh. Dieu, mmh. mais si on la libère pas avec l'amour, on mmh. peut réduire la ça. force de cette ça. parole. -là. Exactement. Donc, Donc les pensées sont vraiment extrêmement importantes. Très très bien nuancées. Exactement. Ce que, très, très le, ce que très, le pasteur Jacques dit est effectivement mmh. très <rire> important. Ça me fait penser à l'histoire du jeune et, et du vieux prophète mmh. qu'on mmh. voit dans, dans Un roi. Lorsqu'on voit cette histoire-là, on voit quand même quelqu'un qui était ouin. Mmh. Et Dieu va l'envoyer, il va prophétiser de façon incroyable. il y avait plusieurs prophète mais Dieu le choisit quand même lui ouais. sauf qu'il ne va pas obéir à certaines instructions mmh. que mmh. Dieu va lui donner mmh. au mmh. final mmh. il va finir par perdre cette action -là. Mmh. donc euh, euh, bon c'est vrai que nous sommes dans une alliance où, quand même, que je le précise, que ce que Dieu donne, il ne se répond pas. Donc ça veut dire que ça s'étiole, mais ça ne disparaît pas. Je nuance quand même, parce qu'il y a des gens qui nous regardent. Maintenant, en fait, ça veut dire que si je ne gère pas correctement mon caractère, cette anxiété petit à petit, va finir par s'étioler. Ça veut dire que j'aurai l'impression qu'elle n'est plus là. Or, elle est toujours là, mais Dieu attend que je travaille mon caractère pour qu'elle se remanifeste à nouveau. Et moi, j'ai remarqué ça, j'ai que les moments où je, je gérais le moins mon caractère, mmh. mon anxiété était moins efficace. Mmh. Pourquoi Parce que Dieu s'identifie à ce qu'il a semé ça. dans nos vies. Ça, ça veut donc dire que lorsque l'onction de Dieu se manifeste, les gens nous regardent comme étant un modèle. Si tu as un sale caractère, comment les gens peuvent te regarder et s'identifier à toi C'est pour ça que cette onction va s'étioler mmh. pour que nous primons d'abord sur le travail du caractère, exactement. afin que lorsque l'onction se remanifeste, les gens à nouveau puissent s'identifier. Il y a un prophète, en fait, dans, dans, dans la Bible qui va... À demander qu'un musicien vienne c'est qui c'est Élisée c'est Élisée effectivement oui, oui, oui. en fait parce que en principe euh ne vous méprenez pas sur ce que je suis en train de dire. La musique est extrêmement importante et la louange est extrêmement importante dans l'opération, dans, <rire> dans l'exercice dans le, dans de l'onction. Euh... Mais nulle part dans la Bible, on a vu que Jésus exerçait avec les musiciens. <rire> ça va, hein? ça va. Hein? Vous non, comprenez non. Ça veut dire que l'onction, quand elle est effective, elle oui. peut opérer sans oui, musicien. Sans en fait. Musicien, oui. Mais on découvre <rire> dans cet épisode que la, la musique est une aide mm. pour, Amen. pour relever l'onction. Et on peut se poser la question en fait, qu'est-ce qui s'est mm. passé pour avec l'onction d'Elysée pour qu'il fasse appel au service d'un musicien. Mmh. C'est vraiment révélateur, de, un peu quelque part du caractère. Mmh. On a l'élisé avec les mmh. pensées, et lit d'ailleurs aussi. On voit qu'effectivement, il n'avait pas toujours, comment dire ça, une âme bien disposée, des ça. bonnes mmh. pensées, donc mmh. il avait toujours besoin de, de, de la musique mmh. pour essayer de se mettre à la même fréquence que Dieu ça. pour que l'on soit activé. Mmh. Et vraiment, on comprend au travers de ce que vous venez de dire. Mmh que finalement, l'onction va être là dans la Nouvelle Alliance, l'onction va être là. Mm. et Il y a l'élément élément qu'on appelle mm. la grâce mm. qui va par contre osciller. Ça veut dire mm. plus mm. on a un bon caractère, on mm. voit comment le proverbe en parle, hein. ouais. va dire la loyauté, l'amour, ouais, ouais, ouais. attache-toi la grâce, tu la grâce de Dieu mm. et des humains. Mm. Donc, on mm. voit mm. quand même que les pensées, le caractère mm. va déterminer la grâce qu'on aura dans notre vie. Mm. Plus mm. la grâce, parce que l'onction, quelque part, normalement, elle est connectée part, à la grâce. On a des bonnes pensées, hmm. un bon caractère. Hmm. La grâce augmentée, c'est cette grâce-là qui va toujours activer l'onction à des degrés. Et c'est pour ça on voit dans l'acte des apôtres, je passe au contrôle de l'apôtre, on voit que les leaders vont commencer à une certaine puissance. Et plus il y a des persécutions, mais ils persévèrent, ils gardent des pensées sur l'œuvre de Dieu, on est content, on nous tabale pour l'œuvre de Dieu. Ils foncent, donc ils vont prier. On voit qu'au chapitre 4, la Bible nous dit qu'ils vont opérer avec une grande grâce. Et les miracles vont continuer vraiment à se multiplier. Mmh. Donc je pense que les, les bonnes pensées mmh. vont libérer une plus grande grâce dans notre mmh. vie. Mmh. Regardez, ne vous méprenez pas sur nos propos. Quand on prend des hommes de Dieu mmh. et qu'on essaie d'analyser les erreurs qu'ils ont faites, on n'est pas en train de dire que c'était des mauvais. Mmh. Mmh. C'est vraiment pas, pas ça. Vrai C'est important de non. le préciser. Non. Non. Non. Hein? Euh, euh, euh, ces hommes-là, c'était des hommes. La Bible nous dit que ces choses ont été écrites afin que nous puissions, mmh. en fait, euh, euh, euh, euh, euh, le, le verset encore quoi afin que... que nous puissions voilà. en fait, bon, c'est pour nous prendre un nous exemple c'est pour apprendre là, voilà, voilà. voilà. voilà. c'est ça, pour nous puissions apprendre oui. il y a des bonnes choses qu'ils ont faites Amen. mais c'est important de comprendre qu'il y a des choses aussi qu'ils ont faites mm -hmm. qui n'étaient pas bonnes mm -hmm. et on peut se baser dessus pour pouvoir donner des leçons mm -hmm. euh, pour mm -hmm. voilà pour nous enseigner aujourd'hui, donc, donc ne pensez pas qu'on est en train de dire là que Élie était mauvais gars mm -hmm. Élisée mm -hmm. était mauvais gars, ils ont fait des bonnes choses c'était vraiment des puissants hommes de Dieu que Dieu a vraiment utilisé mais il y a des domaines dans lesquels où on ne peut tout simplement pas les imiter. Vrai, parce vrai, que, euh, vrai. voilà. Et j'aimerais aussi ajouter par rapport à ce qu'on disait, c'est que la Bible va quand même dire Dieu fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. Purée, le Saint-Esprit m'a dit un truc ce matin, mais c'était vraiment incroyable. Excuse-moi, pasteur. C'est vraiment incroyable, hein. <rire> je, je vous assure, hein, sur comment, en fait, les prophètes là sont morts. Le Saint-Esprit m'a dit qu'il euh, y a certains, en fait, qui sont morts tué, mais ce n'était pas sa volonté qu'il meure comme ça, en fait. Mmh. Enfin, la peau, je avez, te dis, c'est incroyable. Tu incroyable tu, déjà... Je suis resté là, épaté. Oui, vas-y. Mmh. Tu, tu nous parles déjà de ça. Enfin, tu parles oui, oui On dirait qu'Élisée devait aller plus loin. Oui, il il, aller aller, plus il loin. allait au ciel plus tôt, mmh, c'était mmh, précoce, mais mmh, mmh, à cause de sa façon de... Il véhiculait mmh, les mauvaises pensées. Mmh, au lieu mmh, de mmh, dire mmh, qu'il mmh. qu est fort, mmh. il, va il va parler négativement. Effectivement, tu nous dis souvent ça, qu'Élie devait peut être prolonger bon, ?– ouais. Parce que quand j'ai étudié, excuse-moi, c'est juste bien, une parenthèse hein. par, par Pasteur, il ne faut vraiment pas, ah, pas oublier aussi. ta pensée. En fait, quand j'ai étudié euh, la, la vie d'Esaïe, Jérémie et les autres, les autres prophètes, il y a un qui a été scié. Mm -hmm. Et euh, euh, mon père spirituel, le pasteur Francis Michel Badinga, m'a dit qu'en fait, euh, en fait, tout ce qu'ils ont fait, la façon dont ils ont prophétisé, en fait, ce n'était pas, pas toujours dans comme ça qu'ils devaient faire selon mmh. le plan de Dieu. Mmh. Il y avait en fait, il y avait oh des trucs qu'ils faisaient en fait, de façon maladroite, maladroite et qui a engendré mmh. le fait qu'ils se retrouvent dans les problèmes dans mmh. lesquels mmh. ils ouais. se sont retrouvés en fait. Mmh. Et, et c'est là où, en fait, j'ai compris ce que le Saint-Esprit m'a dit, leur ministère aurait pu peut-être durer un peu plus longtemps. Mmh. C'est là où on se demande, mais pourquoi en fait ils ont vécu ça, et pourquoi Dieu ne les a pas protégés Parce que je suis désolé quand on voit Jean le Divin, Mmh. Dieu a quand même protégé Jean le mmh. puis On l'a mis dans une marmite d'eau bouillante mmh. Les autres qu'on a tués là C'est quand même à la fin de leur vie mmh. Paul on le tue, quand il décide, il dit je combatte mmh, le bon mmh, combat de la foi en fait mmh, mmh, mmh, mmh, mmh. c'était juste une pensée comme ça que wow, je voulais partager ouais. parce que le Saint-Esprit me... Et, et je sais pas, je peux peut-être rebondir et là on voit vraiment... Là, ça va être une grosse par <rire> <rire> non mais ouais. ben, c'est là on voit par rapport au prophétique même on ouais. voit combien de fois, si on n'a pas on n'a pas un bon bagage dans notre âme ouais. ça peut tordre ouais. non seulement ouais. La, ouais. la pensée prophétique nous vient oui, de Dieu oui, et ouais. la manière dont on va enfin, l'exécuter on on donc ça rejoint ce on disait mmh. que la mauvaise pensée, le mauvais caractère mmh. peut comme euh, étouffer un peu l'ancien, mmh. pas un peu ce mmh. l'ancien... De, de fonctionner de manière optimale, finalement. Mmh, mmh, c'est vrai, vrai que... que c'est vrai que... D'abord, je rebondis <rire> sur l'idée qu'il a dit, parce qu'elle est vraie, c'est que... En fait, nos paradigmes, nos pensées, en fait, vont nous donner un, certaines, certaines lunettes, en fait, mmh. et qui vont nous donner une certaine image. Mmh. Et comme tu dis, souvent, on va prophétiser sur la base de ce que nous avons déjà dedans non, de nous, vrai. en fait. Mmh. Et si tu as une mauvaise façon de faire, ça va, tu prophétiseras sur euh, cette base-là, en fait. C'est ça. Comme ce que tu disais, par exemple, par rapport à Pierre. Mmh. Lui, il va le dire parce que lui, c'est une personne de l'Ancien Testament. Mmh. – Voilà, et euh, je pense qu'on doit vraiment faire attention, d'où le fait de renouveler sa mentalité. Ouais, en fait, ouais, – Qu'il a, pensé... qu a vécu vraiment au mm -hmm. moment où il commence le ministère, la majorité de sa vie, c'est dans C'est vrai, Donc, parce était, mentalité s'est mais... vraiment ancré. <rire> ouais, hein. ouais, ouais. Donc, euh, euh, la Pentecôte est venue les équiper. Oui. Et vraiment, il y a eu effectivement la nouvelle naissance, il mm -hmm. y a eu l'équipement spirituel, mm -hmm. mais ça ne les empêchait pas de passer par le renouvellement oui, de l'intelligence. Mais... C'est vrai. Même la peau de Paul va évoquer à un moment donné en disant qu'on ne va pas obliger les païens judaïsés. Mais c'est parce que Jacques était comme ça aussi. C'est vrai, Jacques comme ça. Jacques était dans la nouvelle alliance, mais le renouvellement de l'intelligence par rapport au temps de la grâce, c'était compliqué. C'est lui qui a mené la révolution de ce message-là. C'est Paul. Mais pour qu'il y ait cette révolution, voyez ce qu'il vit en fait. Parce que quelqu'un qui a été éduqué dans le judaïsme, qui a étudié le judaïsme, qui a occupé une position, qui a enseigné ça, qui a persécuté les chrétiens, en fait c'était ancré. Mais pour que ça se produise a été quand même ravi au troisième ciel. Non, non, non, non, non. Il a vécu quelque chose de <rire> <fait>. fort dans <rire> sa <rire> vie pour que quand il, il, il redescende en grippe sur la <rire> terre, une révolution totale vrai, se passe vrai, et c'est lui qui informe les autres mm -hmm. sur la période dans laquelle mm -hmm. on est on en est, fait, vrai, On est dans les temps de la de grâce, la grâce et là où vrai. Pierre va dire non, ce gars-là, il explique des choses même moi là pour comprendre la situation. Ce ouais. Justement, c'est c'est pour ça que je voulais dire tout à l'heure en fait, Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Mm -hmm. Et très souvent en fait, il y a des choses qui ne vont pas fonctionner malgré le fait que euh, y a l'onction ou bien, enfin, on va dire plutôt que l'onction va tuoler, parce que c'est Dieu qui résiste en fait, parce que le fait de ne pas changer sa mentalité, c'est de l'orgueil. Mmh. Dieu va te demander de changer certaines choses, tu vas refuser, tu vas résister. Mmh. C'est une forme d'orgueil, en fait. Ah, c'est que toi-même, tu veux, tu veux faire les choses à ta manière. Par exemple, Dieu va dire à Moïse de parler au rocher, mais il est tellement énervé, il va frapper. Au lieu de contrôler, de se battre pour contrôler ses pensées, mmh. pour pouvoir, en fait, faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Mmh. Et c'est pourquoi la Bible va dire, en fait, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, mmh. afin que vous puissiez connaître quelle est la volonté de Dieu, mmh. celle qui est bonne, agréable et parfaite mmh. Autrement dit, pour savoir ce que Dieu veut exactement, mmh. il va falloir passer par le, de, le renouvellement d'intelligence. Mmh. Si on ne passe pas par là, on aura tendance à faire les choses comme on le sent, comme on est conduit. Mais sauf mmh. que des fois, ça peut être nos émotions qui nous conduisent, en mmh. fait. Mmh. D'où le fait de faire attention à ce que nous en, comment nous nourrissons nos pensées. Mmh. Mmh. Là, par rapport à ce que tu venais de dire en parlant de Pierre et même Jacques et tous les autres, mmh. Mmh. Je, je réalise vraiment c'est mmh. important pour le chrétien ouais. de vivre quand même des expériences spirituelles. C'est pas forcément Amen. avoir Amen. des Amen. grandes Amen. visions, Amen. mais c'est quand même important de souvent se mettre à part pour accélérer ce renouvellement-là. On le voit quand même avec Pierre, c'est vrai, comme tu viens le dire il a vécu une bonne partie de sa vie dans l'ancienne alliance et tout. Mais on voit quand même que Pierre va vivre des expériences, bien sûr, après l'espérance de la Pentecôte il va quand même continuer à vivre de grandes expériences. Quand il va mais en extase, c'est quand même des grandes expériences. Parce qu'en fait, le problème, le truc, c'est que c'est tellement et c'est pour ça que Dieu nous fait vivre des expériences. C'est parfois pour ébranler et nos conscience conscience. Parce changer Parce qu'en fait, nos ça matérielle. nous marque, en fait. Ça nous marque et parfois, la seule façon pour Dieu d'ébranler ça, c'est de nous faire vivre des expériences qui, qui nous laissent dubitatifs, en fait, qui nous laissent interrogatifs, en Parce que c'est ce qui s'est passé quand mmh. il a vécu la vision. Yes. La Bible dit qu'il mmh. s'est interrogé, il oui. a commencé à dire « mais c'est pas croyable. » Parce que My ça renverse littéralement ses paradigmes c'est pour ça que notre christianisme mmh. est un christianisme vivant. vivant. Et en tant que chrétien, effectivement, on doit vivre des expériences avec Amen, Dieu, Amen, en fait. Amen, Et juste, je, faire un, juste un moment que ça au... gentil n'a pas... Sais, mais là, j'ai une petite oui. idée là que... <rire> Allez-y, je médifie, je médifie. <rire> Amen. Et en fait, très souvent, on remarque que les blessures, quand on vit des blessures, ça nous marque vraiment. Mmh, mmh. Et ça reste dans notre vie. Mmh. Et ça oriente même notre façon de nous comporter, ouais. du coup, nos pensées. Ouais. Comme si c'était indépendamment de notre volonté, ouais, en fait. Ouais, Parce ouais. que au fond, ce sont des traumatismes, en fait. Ça. ça nous choque tellement. Et je me rends compte, en fait, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que le Seigneur veut aussi nous provoquer des espèces de traumatismes mmh, mmh, mmh. en vivant des expériences spirituelles ouais, ouais, ouais, ouais, afin que ça marque notre, marquer notre, notre oui, oui. âme. Après, ah, oui. Comme les blessures marquent oui. pour mmh. les mauvaises oui, choses, oui. Mais les expériences spirituelles, spirituelles marquent. Mais exactement, aussi. vont ouais. marquer pour que nous puissions être vraiment concentrés mmh. sur la pensée de Dieu mmh. Mmh. Et, et son fonctionnement. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Pasteur mmh. gentil, je t'en prie, pasteur gentil. Pasteur gentil. On n'est pas en train de dire pasteur ici est gentil. Gentil, c'est vraiment son prénom. Okay. Bon, enfin, non mais en fait pour revenir à ce que tu disais par rapport à l'apôtre Paul on se rend compte aussi que les expériences spirituelles vont donner une certaine crédibilité mmh. parce que dans Galates 2 verset 11 Paul mmh. va quand même dire qu'il s'est permis de reprimander Pierre concernant mmh. son attitude mmh. face aux non-chrétiens mmh. donc ça veut dire que lorsque on vit des expériences spirituelles c'est pour être des sources d'édification aussi pour les autres mmh. parce que si je vis une expérience spirituelle mais qu'elle ne me renouvelle pas moi-même je ne mmh. peux pas aider les autres à être renouvelés. Amen. et c'est ça le but aussi des expériences spirituelles, mm. c'est qu'on se rend compte que euh, Pierre, comme tu le disais, va vivre des expériences spirituelles, mais ces expériences vont avoir un impact sur lui. Mm. Il va dire, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Dieu mm. va dire, tu manges. Mm. Pourquoi Parce que Dieu s'attaque d'abord à sa mentalité au travers ouais. de l'expérience et ensuite, ouais. il sort de ouais. sa zone de au confort. Gidéal, au ouais, oui. Effectivement, il sort de sa zone de confort <rire> pour aller faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. Donc, l'expérience spirituelle, vraiment, j'aimerais insister sur ça, n'est pas là que pour nous faire mm. ressentir des frissons. Mm. Elle mm. est là pour s'attaquer aussi à certaines de nos mentalités non, mmh. et nous sortir d'une certaine mmh. zone de confort mmh. parce qu'il faut savoir que les pensées aussi vont installer des zones de confort ça, ça, ça veut même... dire que quand je vais avoir un certain système de pensée je vais mmh. comme ériger des sortes de zones de confort mmh. autour de moi ou des sortes de barrières, de carapace qui vont mmh. faire que ça sera mmh. difficile mmh. de me sortir mmh. de là mmh. et comme tu disais, les, le but des expériences spirituelles c'est de nous sortir de ces zones là ok donc euh, il, il nous reste encore un il peu de comme, temps oui. pour, mmh. euh, pour expliquer un peu euh, certaines choses très importantes euh, donc vous comprenez c'est important que vous puissiez hein, gérer vos mmh. émotions, euh, mmh. vos pensées, oui, ça, contrôler vos émotions parce que euh, tout ça va façonner votre caractère. Mmh. Et, et le caractère, c'est le réceptacle même euh, de l'onction. Hein, et et c'est important de comprendre que notre efficacité sur la terre ici euh, dépend en fait de l'onction et de la foi. Amen. Or, la foi fonctionne par l'amour, donc de l'amour aussi. Amen, donc, Amen. si vous ne faites pas fonctionner correctement votre onction, vous n'allez pas euh, correctement opérer. Un, un exemple en fait qu'on peut donner ici aussi, c'est l'exemple. Exemple de Samson en fait. Mmh. Exemple de Samson, euh, sur le Sur le plan du vrai. caractère, mmh. non mais il n'y a pas plus boucanier mmh. que Samson. <rire> Je suis désolé. c'est Vous avez l'impression que ce monsieur-là, mais. Mmh. Attends, mais c'est. <rire> incroyable. C'est incroyable. <rire> et il va finir comment On va couper ses cheveux mmh. et l'onction ne va plus opérer. Mmh. Et, et nous savons en fait qu'il y a un lien un Corinthien ou deux Corinthiens nous montrent le lien qu'il y a entre les cheveux, le voile et l'autorité. Hein. Mmh, Vous suivez ça Vous hein, voyez hein, Les cheveux, le voile et l'autorité. Hein. Mmh. Le fait qu'ils permettent qu'on coupe ses cheveux, mmh. euh, c'est comme si en fait, il enlevait la protection de Dieu mmh. sur sa vrai, vie en vrai. fait. Et là, on comprend que l'onction est là quand même aussi pour nous protéger. Mais le problème, c'est que si nous avons un mauvais caractère... Mmh. Ça peut couper les cheveux, mmh. ça peut faire en sorte que l'onction s'étiole. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens, en fait, au lieu d'être protégés, ils, se, ils sont exposés. C'est mmh. vrai. Mmh. Et pour rebondir sur où... ce que tu dis, mmh. parce que tu as parlé de couper les cheveux, mmh. mais euh, la Bible va aussi dire que l'huile coule sur la tête. Donc, cest dire que le fait de tête, couper les cheveux, c'est comme si, en ça, en fait, il interrompt le fait mmh. que l'onction mmh. puisse couler sur ça. lui mmh. et exactement. puisse émaner de lui. Exactement. Et franchement, quand tu as parlé de son sang, ça a créé une brèche. Et j'ai pensé à un autre personnage aussi, Saül. Oui. En fait, quand on regarde Saül, c'est exactement le même problème. C'est-à-dire, Saül est -dire ouais. et Ouin. Mais il y a va. déjà un problème. Lui, il n'avait juste quand... pas un problème de femme, lui. Saül, ça va. Mais c'est bizarre. Ça... Hein. Lui, il était un peu dingo, mais il n'avait pas de problème de femme comme Sanson. C'est trop bizarre. On n'en parle hein. pas trop, mais bon... Oui, mais quand quelqu'un a des problèmes de femme dans la Bible, oh, on ça, on en ça pas, se dit... On en parle, hein, parce que... On a parlé de David, on a parlé de Salomon. Salomon, effectivement. Et Saül, oui. Oui, oui, oui. Saül, Et lorsqu'on regarde Saül, il y a déjà un... <rire> il y a déjà un problème même au niveau mmh. de je vais y dire son ordination au niveau de lorsqu'il reçoit l'anxiété. oui parce que la bible va dire qu'il va quand même se cacher au niveau des bagages mmh. mais pourtant il a déjà discuté avec Samuel et Samuel lui a dit c'est toi que Dieu a choisi mmh. pourquoi il va se cacher donc il y a déjà un problème dans l'image qu'il a et la façon de penser mmh. son oui. identité et c'est ce, sera... ce, ce qui se retrouve c'est le complexe Exactement, c'est le complexe d'inferiorité ah, c'est ça qui se rentre avec David ah, tu vois, ah, parce que lorsque finalement Dieu le rejette pour prendre David, mm. c'est le même problème que est qu ressurgé. Ça est veut ressurgi. donc dire que si je n'ai pas travaillé mon mm. système de pensée, mm. je peux recevoir l'anxion mm. et être complexé même par les autres qui ont l'anxion. Pourquoi Parce que je n'arrive pas à me regarder comme Dieu me regarde mm. c'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes des fois de compétiv... mm. <rire> compétitivité mm. dans l'église. Mm. Parce qu'il y a des gens qui sont ouins. Mm. mais au lieu de regarder ce que Dieu a mis sur leur vie, ils regardent mm. constamment sur la vie mm. des, ouais, des autres. Pourquoi ça. Le système de pensée. Parce ça. que les informations ne sont pas bonnes, du coup je regarde plus l'onction dans la vie de l'autre, au lieu mmh, de regarder mmh, l'onction qu'il y a dans ma vie. C'est là, la, la si là où tu dis souvent qu'on active l'onction par la pensée. Amen. Donc, euh, Amen. La Amen. bonne pensée va activer l'onction. Si on a des mauvaises pensées, l'onction ne sera pas mmh, va Il y a même li. un autre personnage qu'on appelle, je voulais introduire un terme le terme de dérèglement. On mmh, voit mmh. que les mauvaises pensées amènent un certain dérèglement dedans de nous, vient affaiblir notre volonté par ça. rapport à ce que Dieu veut qu'on fasse. Donc on le voit bien sûr avec Samson, Mmh. Eh, je ne sais pas s'il si lisait la loi mais il suit vraiment mmh. sa voix mmh. bon, Saül on voit, il va avoir ce complexe d'infériorité, il y a mmh. également Salomon, mmh. qu'on a quand même oublié de, de, de mmh. citer, mmh. Salomon qui va recevoir la sagesse de Dieu on mmh. peut même dire qu'il avait comme un dépôt de, de, de bonnes pensées, des mmh. pensées de sagesse mmh. mais on voit quand même comment Salomon, parce qu'il est exposé oui. au mauvais choix, il va connaître ça. un dérèglement ça. mais pourtant il avait la sagesse, la mmh. sagesse. on voit que la sagesse est quelque chose d'activé, mmh. on ne nous montre pas comment ça ce monsieur là avait une communion avec Dieu. Mmh. C'est très mmh. rare, les mmh. seules fois où on nous parle de ça, c'est quand il va tout faire au début quand il fait des offrandes. On ne nous parle pas mmh, mmh, de Salomon, mmh, comme mmh, David, son mmh, père. On ne nous parle pas de Salomon qui va avoir une relation avec Dieu, des choses mmh, en train de chanter. Mmh, C'est très rare. On mmh, voit qu'il a l'ension, il a, il, a mmh, il a la sagesse, mmh, mais parce qu'il va être exposé <rire> <rire> aux mauvaises pensées, la sagesse de Dieu ne va pas être activée, euh, activée dans activée. sa Amen, vie. Amen. On voit quand même l'importance des pensées. Pour ça ceux qui rires. ne le savent pas, à un moment donné, en fait, euh, <rire> dans la vie de Salomon, il y a eu euh, sérieusement des gros problèmes. Hein. Mmh, Je On ne sait pas combien de temps ça a duré ça a duré 10, 20, 30 ans, on ne sait pas. Euh, mais sa vraiment, vieille. à un moment donné, parce qu'il est même allé jusqu'à adorer hein. d'autres euh, Dieu. dieux. Les dieux de ces femmes qu'il avait hein, Il a, a, a, a, a voilà, construit même et des et temples ça. pour les faux dieux. Mmh, voilà, il Mais à un moment donné, il va parler quand même, va dire, il va essayer un peu la stupidité. Mmh. Il dire qu'il va quelque part il avait aussi une mentalité mmh. où il commençait à se dire bon je vais essayer un peu de voir pourquoi les autres sont bêtes quoi mmh. pourquoi mmh. les autres ne réfléchissent pas <rire> bien en fait. et en essayant de <rire> je... <rire> En de t'écouter, <rire> non, non, mais. Moi, je ben, que... Et du coup, c'est cette. Déjà, je pense que s'il avait ce type de pensée, c'est que des fois, il s'est dit, bon, bah pourquoi pas mm. essayer. Alors qu'il sait que c'est son Dieu qui mm. l'a enrichi, mm. qui l'a fait réussir, qui l'a fait régner. Son père lui parlait de son Dieu, l'éternel mm. Yahweh, etc. Machin. Mais pourquoi va-t-il maintenant aller vers ce, ces autres faux dieux Je mm. pense que quelque part, on, on, rien n'arrive par hasard. Mm. Toute action que nous posons est le fruit d'une pensée quelque part développée, en fait. Ouais. Ouais. On ne peut pas, parce que au, au moment où on va poser L'action, quelque part, il y a une relation entre l'action que nous posons et nos pensées. En fait, mm -hmm. on ne pose pas l'action comme ça en disant Ah, oh, bah, je sais pas ce qui m'arrive. quoi Donc, bon pour revenir à l'histoire un peu de tout de... parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites par rapport mm -hmm. à, à Sanson, en fait, il y a une chose qui me frappe par rapport à Samson parce que c'est un personnage quand même qui est, qui est ouin par Dieu. Mmh. Et tout à l'heure, on parlait des cheveux. D'ailleurs, je pensais que tu allais faire la blague. <rire> non, mais là, je t'ai laissé tranquille. Moi là. Aussi, laissé tranquille <rire> là. là, je t'ai laissé tranquille cette fois-ci. <rire> Donc l'onction je... coule aussi sur la barre, mais que tu as la barre, <rire> c'est bon. <rire> <rire> <rire> Et du coup, c'est vrai que c'est quand même, quand on regarde, c'est une instruction que Dieu avait donnée, Il ne mmh. fallait pas qu'on lui coupe les cheveux. Mmh. Parce que du coup, euh, cette onction était liée à une instruction. Mmh. Et souvent, c'est lorsqu'on sort de l'instruction que en fait, l'onction va s'étioler. Mmh. Je vois la même chose au niveau de Saül. Ouais. Il va, il va, on va lui dire de, de, de vouer par interdit tout le, tout le peuple, les mmh. animaux, etc. Mais il va garder une partie... Autrement dit, il ne va pas suivre l'instruction jusqu'au bout, encore mmh. une fois. Et à chaque fois que je remarque qu'il y a des personnes qui ne suivent pas les instructions jusqu'au bout, il se passe quelque chose dans mmh, leur vie. Mmh, Moïse, mmh. par exemple, mmh, on mmh. va lui dire de par le rocher, va frapper. Finalement, il ne rentre pas dans Canaan. Mmh, mmh. Donc, je pense qu'il euh, y a aussi l'idée d'instruction qu'il y a derrière mmh. au niveau, euh, lorsque le Seigneur nous parle et libère quelque chose. Et encore une fois, ne pas suivre. C'est une question d'orgueil. – Excuse-moi, c'est juste parce qu'il en fait, a dit quelque chose avant que l'idée puisse fuir. Tu as parlé de, de Salomon tout à l'heure, on a parlé de, de Salomon. Il y a quand même une chose à laquelle j'ai pensé pendant que vous parlez, c'est que Salomon va souvent dire « Mon père m'a dit mmh. ». Mais ah, rarement il va s'accaparer la pensée de son père je ne sais mmh, pas si vous voyez ce que je, je veux, veux dire c'est à dire que je peux dire l'apôtre tu as l'habitude de nous dire mais à mmh. un moment donné il faut que ce message vive en moi, mmh. Mmh. Vous voyez, je pense que parle. le problème d'idolâtrie mmh. vient aussi du fait mmh. qu'il n'a pas su à un certain mmh. moment mmh. adopter complètement la pensée de son père mmh. c'est à dire mmh. qu'il parlait en disant mon père mon père, mmh. mon père, mais je pense qu'à un certain moment il y a des choses parce que le pasteur Isaac l'a dit, mmh. en fait on voit rarement quand il parle de son adoration, c'est à dire que mmh. « Mon père, mon père, mon père, mmh, mais à quel mmh, moment mmh, toi-même mmh. tu fais ta propre expérience mmh. avec Dieu pour aller en profondeur mmh. ?» Et je pense qu'il y, y a réellement un problème aussi. Mais, qui est, la, barre, qui est forcément... mais la barre était vraiment haute, hein, parce oui, que forcément, David, forcément, vraiment, ouais, il depuis, avait une communion avec Dieu petit, depuis euh, tout petit. Gamme, euh, ouais. euh, non, la barre était vraiment haute à cette époque-là. C'est ouais. incroyable, à un point où Dieu décide de lui donner le trône à perpétuité. Mmh. Le trône d'Israël à perpétuité. Ouais. Non, ce gars-là, il, il a fait... des Non, la barre était vraiment... Ah non, la barre était vraiment haute. Hein, C'est... Et, et, et, je, je, C'est-à-dire que Salomon, malgré toute la grâce qu'il avait, euh, parce qu'au final son règne est comme il est à cause de ce que son père avait déjà fait. Même l'histoire de la sagesse là. C'est son père qui lui dit. Qui lui dit en fait. Mais David avait mis quand même la barbe. Mais on le voit même comment le royaume finit. C'est lui qui est à l'origine de mmh. la scission un peu mmh, mmh. Euh, oui, en israël, et israël. C'est quand même euh, mmh. Et c'est là où on comprend quand même que dans cette... On parle de la gestion des pensées. Mmh. C'est pour ça la Bible va quand même dire de fuir, de ne pas mmh. s'exposer. Euh, mmh. Je pense qu'il avait vraiment mmh. la sagesse. Certainement mmh. qu'il a même emboîté les pas de son père ouais. en termes d'adoration. Mmh. Puisqu'il va quand même il va quand que... même offrir mmh. mille bœufs, quoi? il va même faire le double dans mmh. un autre épisode. Mmh. Mmh. Moi, je pense que c'est quand il commence à s'entourer des femmes mmh. ainsi de suite, mmh. ben, ce qui était noir sous blanc, la parole de Dieu. Peut-être, bon, on est dans l'ancienne la, alliance, mmh. il fallait peut-être deux ou trois, je ne sais pas. Mais au bout d'un moment, quand tu as quand même 300, quoi, 300, 300, 300, 300 femmes, et Bon, un il avait, le il le il le avait le 700 femmes et 600 hommes. Un moment, Donc il tombe quand même dans un... Non, tu vois ça, il c'est bah, trop. Non, non, non, non. Non. Pas, il tombe quand même dans un non, non, non, non, non, non, quand même non, non, non, c'est incroyable <rire> mais non, non, non, non, non, non, non, tout à fait. Oh, C'est pas possible. Mm -hmm. À un moment donné, si vous vous battez avec les mauvaises pensées mm -hmm. et que vous n'y arrivez pas, euh, voyez un peu ce à quoi vous êtes exposé. C'est tout. tout Changez ce, ce à quoi vous êtes exposé. Mm -hmm. Vous allez vous rendre compte que vous allez commencer à, à, à remporter des victoires. Amen, amen, et et l'exposition peut être par rapport euh, à la télévision. L'exposition peut être les livres qu'on lit. L'exposition qu hein, peut être aussi les personnes que les nous fréquentons. Parfois, l'exposition va être la société dans laquelle on est. Tout hein. tout Parce que je suis désolé, hein, si <rire> tu as un problème euh, dans, dans tes pensées <rire> en, en matière... Avec tout ce qui est érotique mmh. et machin, tout ça, et que tu arrives en octobre et que tu roules ta voiture dans les, les, les stations les sur panneaux les panneaux publicitaires, là. tout le temps <rire> des femmes nues, mmh. des choses comme ça, oui. ça ne fait pas du bien aussi non, non. De, euh, à ton âme dans le contrôle mmh. de tes pensées. Même sûr. la ville où mmh. tu habites, même la ville où tu habites, ça va avoir un impact. C'est même sais si comment... tu habites à Pigalle, c'est <rire> la même chose avec l'autre. On oh. se rend compte que son voilà. environnement voilà. au final a fini par, par l'affecter au mmh. point où je ne sais pas. Qui disait ça, lorsque les rois vont venir pour conquérir, conquérir Sodome et Gomorrhe, mm -hmm. voilà, c'était le pasteur Paulette, mm -hmm. en fait, on l'emmène quand même à l'extérieur. C'est comme si Dieu l'a versé <rire> lui dit, mais en fait, je suis genre, tu es censé sortir. Après, il dit, merci de m'avoir libéré, mais c'est la passion. Et on bon. libère, il dit, non, merci, Abraham, en fait, il faut que je retourne. Il <rire> faut que je retourne à mais C'est faux quand même. En ouais. fait, on se rend compte que même l'environnement ouais. le rend esclave de certaines choses. C'est-à-dire qu'il se dit, non, c'est ce dont j'ai besoin. Alors que c'est pas réellement ce dont il a besoin. Ça veut donc dire que les choses auxquelles je m'expose peuvent mmh. me donner l'illusion selon laquelle j'ai besoin de ces choses-là. Et c'est pour ça que Salomon se retrouve avec autant vrai. de femmes. Mmh. Parce qu'il est dans un environnement il se dit Non, mais en fait, j'ai besoin d'autant. <rire> mmh. Il, un il dit, en fait, ai besoin <rire> on faut que j'en La, la même des des voix, voix, que en réalité. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'il vient de dire, en fait, ça me fait penser au fait que. Euh, non seulement notre environnement doit changer, mm -hmm. mais on doit aussi faire attention parce que y a, là, j'aimerais parler surtout aux personnes qui disent Bon, bah, non, j'ai un travail là-bas, dans oui. tel pays ou tel endroit, donc j'y vais. Mm -hmm. Ils doivent faire attention mm -hmm. parce que des fois, là où tu vas, peut-être, bon, je vais un peu imaginer, mais peut-être que Dieu a prévu de détruire cette ville, en fait. Peut-être que Dieu a déjà condamné cette ville. Mm -hmm. Donc, tu peux pas juste y aller parce mm -hmm. que tu as un boulot là-bas, parce que là où tu es, c'est difficile, en fait. Mm -hmm. Je Amen. pense que là, c'est là où je pense qu'on peut interpeller les internautes pour qu'ils cherchent d'abord. À la volonté de Dieu, mm -hmm. parce qu'il y a des gens qu'on a vus dans le ministère, mm -hmm. qui sont partis dans d'autres villes, qui sont... Sont, <rire> sont complètement perdus, perdus perdu. vrai. vraiment complètement mm -hmm. perdus, et euh, on... ils commençaient même à se poser des questions sur l'existence le... de Dieu, peut-être mm -hmm. même est-ce qu'il doit vraiment servir Dieu mm -hmm. alors c'était des, vrais... des personnes qui avaient des véritables appels en fait. Mm -hmm. mais, mais tu sais, pasteur, à un moment donné, attends, je vais donner la oui. parole au pasteur Isaac, tu sais, pasteur, à un moment donné, parfois même on n'a même pas besoin de faire autant de jeûnes pour savoir que lui ne tiendra pas. Hein. C'est mm -hmm. sûr. Je me rappelle d'un jeune dans ton réseau il a décidé d'aller quelque part. Mmh, On n'a même pas tergiversé. Mmh, mmh, On a dit « Toi, tu ne peux pas aller là-bas. Si tu vas là-bas, c'est qu'on valide le fait que tu repartes dans le monde. Et direct, on n'a même pas eu besoin de demander son avis. On a dit, tu ne pars pas. Et on, est, on est tous est les trois tombés d'accord. Sa responsable de GR, son responsable des réseaux, le pasteur d'Arus, et puis moi, direct, on a dit, non, tu ne peux pas, tu ne peux pas, donc tu n'y vas pas, sinon c'est le cachet pour que tu repartes dans le monde. Vrai. Que si pasteur, je voulais ajouter, c'est qu'il y a quand même une classe au-dessus, hein. mm. c'est dans cette classe-là pour faire peut-être plaisir au pasteur d'Arus, mm. c'est dans, dans cette classe-là quand qu'Abraham va opérer. Ah. Parce qu'il y en a qui Amen. peuvent se dire tiens c'est l'environnement qui fait mmh. que j'ai péché mmh. c'est telle ville c'est tel décor mais on voit quand même qu'Abraham va quand même opérer dans une dimension supérieure et ouais. on parlait de Salomon ouais. mais on voit également l'autre faire la même chose on mmh. nous montre pas un endroit où l'autre est vraiment en train de prier mmh. en train d'offrir des sacrifices mmh. on voit mmh. quand même que ce sont mmh. des facteurs l'endroit est là bien sûr mais si on est rempli de Dieu, les pensées de Dieu sont quand vrai. même plus fortes que, que les pensées naturelles, les yes. pensées du ben Dieu. C'est ça qu'on va leur montrer hein, à la prochaine Donc émission, que... comment prendre les pensées mm -hmm. de Dieu, les implanter pour que ça mais devienne, pour que ça devienne mm -hmm. justement des... Euh, mm -hmm. euh, fort des forteresses positives. Oui, des forteresses <rire> positives. Mais vous savez qu'il y a un mot, hein. mm -hmm. il y a vraiment un mot oui. Dans, oui. dans la Bible qui mm -hmm. désigne euh, euh, un lieu fort, des remparts, je ne sais pas. Et même dans le Nouveau Testament, pour ceux qui nous écoutent, ils comprennent que Dieu dit quand même que qui a eu la pensée de Dieu pour juger mais nous, nous avons la pensée de Christ ça, enfin ça. le chrétien a la pensée de Christ ça. Bon, on verra peut-être dans la suite comment activer ça mm. mais pour revenir à cette histoire de Lot et Abraham, on voit quand même qu'Abraham va avoir un style de vie, il va opérer une autre dimension, mm. Abraham ne va pas dire non comme à Sodome et Gomorre, il y a tel décor il y a ceci, ça. Dieu tombe dans le péché la Bible, Abraham va regarder au même endroit, au même endroit que l'homme Abraham de mais il va tenir, je pense parce qu'Abraham était rempli de Dieu, c'est pour ça que Colossiens 3, 16, mm. et Dieu va nous dire d'être rempli, que la part de mm. Dieu habite en nous richement. C'est-à-dire quand la part de Dieu, elle, elle va prévaloir quel que mm. soit ce qui a à l'extérieur. Et la porte, c'est toi qui l'as dit à l'une des émissions, je mm. pense, le direct de dimanche, mm. que je sais, plus tu la une de qu'on a eu la semaine dernière, ça m'a mm. marqué mm. que la gloire mm. va nous fermer les yeux par sur les mauvaises choses. C'était lundi parler, quand j'ai eu la réunion avec les pasteurs. La gloire nous aveut par nous rapport, nous aveut aux choses de la, chose de la, la chair. Vrai, et c'est vrai. vraiment ça. Et c'est ce qui vrai. se passe également à la pensée de Christ. Quand on est rempli la part de Dieu, mais quel que soit le décor, on va prévaloir. Ça marcher Tu sais, tu sais, parce que justement on parlait de l'autre. En fait, moi, quand même, quand je lis l'histoire, lorsque les anges arrivent... Bon, il y a quand même une bonne nouvelle dans, dans tout ça. Mm -hmm. C'est que l'autre arrive quand même à reconnaître les anges. Mm -hmm. Ça veut quand même mm -hmm. dire qu'il y avait des restes. Moi, mm -hmm. bon, mm -hmm. je, je me dis, bon, peut-être qu'il y avait non, des restes. C'est vrai, c'est vrai. Hein. C'est qu'il a vécu avec Abraham, mais mm -hmm. il y avait un dépôt quand même qui était ouais, là, ouais, même s'il ouais. ne l'a peut-être pas entretenu, mais ce dépôt-là. Donc, c'est une bonne nouvelle quand même pour les gens qui nous mm -hmm. regardent, mm -hmm. de savoir qu'il y, y a quand même le bon dépôt qui est là, ça il n'est pas trop ça, tard. C'est ça. Mais bon. Pour revenir à l'autre, on se rend compte quand même que quand les anges arrivent mmh. et que les gens veulent connaître physiquement les anges, mmh. l'autre va dire prenez mes filles. Mmh. Mais en réalité, s'il était habité par la pensée de Dieu, mmh. il n'aurait même pas proposé ses filles. Ouais. Il aurait euh, radicalement, euh, il se serait opposé radicalement en disant ce n'est pas une bonne chose. Mmh. Donc on se rend compte que l'environnement l'avait quand même affecté au point où il se dit bon, il y a quand même d'autres possibilités. <rire> oui. Là, et dit, un, sûr, je, mais pourquoi, vois, que... <rire> pourquoi mmh. ils n'ont pas demandé l'autre parce que je me dis peut-être qu'il connaissait déjà. Peut-être qu'il connaissait déjà. <rire> Il Il on <rire> est déjà fatigué. Et c'est là. Et c'est là où. Euh, je pense qu'on avance vraiment bien dans, dans l'émission. Et c'est là peut-être dans l'autre épisode, on pourrait introduire mmh. la notion d'oppression de dépression et d'oppression mmh. parce qu'on ne le souligne peut-être pas mais on peut dire quelque part que l'autre a vécu une sorte de, de, de, de, déjà de dépression mmh. euh, de, par sa, sa relation avec Dieu et mmh. finalement l'oppression mmh. parce que l'oppression va pousser à certains choix à certaines décisions finalement mmh. et c'est pour ça que quelqu'un pouvait dire on n'est pas oppressé si on n'est pas d'abord, on ne déprime pas d'abord mmh. donc je pense que ça va peut-être nous aider pour mais la Pour aller dans cet élan, pasteur Isaac, <rire> lorsqu'on regarde l'histoire du foot Gadara il y a quand mmh. même une chose qui est marquante, c'est que quand Jésus le délivre. Il n'était mmh. pas la première personne que Jésus délivrait ouais. Mais lui dit je veux te suivre ouais. Je veux aller avec toi mmh. Donc ça veut dire qu'avant que la situation peut-être de folie arrive mmh. Il était peut-être dans un état qui a ouvert des portes mmh. Et quand mmh. il est délivré La Bible dit revenant lui-même Ça veut dire que les moments de lucidité qu'il avait mmh. Étaient peut-être les moments où dans son âme Il mmh. se disait j'aimerais bien connaître la délivrance totale mmh. Et c'est pour ça que lorsqu'il voit Jésus revenant lui-même Il mmh. se dit non la porte est arrivée C'est-à-dire mmh. le secours Selon est arrivé mmh. Donc en fait on se rend compte que le système de pensée qu'on va avoir mmh. peut non seulement ouvrir des portes, mmh. mais le système de pensée qu'on peut avoir peut aussi nous donner des moments de lucidité parce mmh. qu'on a parlé de, de fou. Mmh. Il aurait pu avoir le moment de lucidité mmh. en revenant à lui-même et se dire « bon, je, mmh. suis, je suis déjà dans cette situation ouais. », mais, mais il veut saisir quand même la brèche. Ça veut donc dire qu'il y avait peut-être dans ces moments de lucidité mmh. un système de pensée qui lui disait « tu dois sortir de là mmh. ». Ça veut dire que quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, mmh. la, le moment de lucidité, on doit quand même à le saisir, parce qu'on est mmh. en train de parler des pensées. Mmh. Je pense que chaque être humain ici sur mmh. la Terre a toujours des moments de lucidité. Des et oui, des vrai. moments où on peut se ressaisir et se dire... Parce que très souvent, les gens vont être là, dans un nuage noir, et se dire, je ne sers à rien, mais il y a quand même un moment de lucidité vrai, où ouais. tu peux te dire, je veux quand même mais... évoluer, je peux changer et saisir ce moment mmh. de lucidité. Et très bien, là, vous l'avez compris. On non, mais parce qui... que le temps <rire> est déjà <rire> passé. Vous l'avez compris, en fait... Euh, euh, vous êtes ce que vous pensez et vous attirez ce que vous pensez Amen. autour de vous. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez prendre vos pensées au sérieux, Amen. Hein, Amen. les gérer et les contrôler. Et euh, euh, dans le prochain épisode, on vous montrera comment, avec la parole de Dieu, vous Amen. pouvez réussir mm -hmm. à avoir euh, le dessus sur les mauvaises pensées pour pouvoir recréer votre monde. Euh, si cette émission vous a béni, vous pouvez être partenaire à Évangile TV. Comment le faire Vous pouvez déjà vous abonner à la chaîne en cliquant sur, s'abonner et n'oubliez mm -hmm. surtout pas la petite cloche. Mm -hmm. Gloire à Dieu. En tout cas, j'avais avec moi euh, le pasteur Isaac, le pasteur Darius et le pasteur Gentil. Euh, L'émission s'appelle Pendule à l'heure. Je mm -hmm. vous dis à bientôt au prochain épisode.